Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique sur géologue, la chronique scientifique de référence. Avec la participation des professeurs Raphaël et Tarot, nous étudierons une nouvelle ère géologique, le paléoprotérozoïque. Dans cette chronique, nous suivrons un plan bien précis, savoir une géodynamique interne, suivie de l'étude de la géodynamique externe, et pour finir, l'apparition de la vie. A few moments later. Rappelez-vous de notre épisode précédent, nous avons étudié l'archéen et nous avons vu que durant cet éon, la Terre était extrêmement chaude, soit 4 fois plus qu'actuellement. De ce fait, le volcanisme était intense grâce à une convection mantellique très rapide. Nous avions aussi de toutes petites plaques, vraiment minuscules par rapport à maintenant. Avant d'accueillir nos deux experts, je vais tout d'abord vous présenter la géodynamique interne de cette époque. Comme on le voit sur ce graphique, c'est vers 3,1 milliards d'années qu'on peut assister à un changement de régime thermique, à savoir une diminution jusqu'à bien sûr notre ère, le paléoprotérozoïque. Mais sachez que plusieurs modèles d'experts s'accordent pour dire qu'il y a eu un pic de formation de croûte continentale à environ 2,5 milliards d'années. Certains diffèrent, mais ils s'accordent tous à dire qu'il y a eu augmentation de production et ensuite que la production est devenue stationnaire et s'est équilibrée avec la destruction de ces croûtes continentales. Toute cette géodynamique interne a un impact sur la géodynamique externe. Pour cela, accueillons le professeur Raffet qui va nous expliquer ça avec plus de détails. Bonjour à tous et à tous, je vais vous présenter la géodynamique externe au paléoprotérozoïque. Comme on l'a vu précédemment, il y a une diminution de régime thermique et une production de côte continentale massives. Ça a formé par le biais de deux processus, la formation et l'orogenèse un continent, ou plutôt un supercontinent, qui est le Columbia. Mais dites-moi mon cher professeur, j'ai lu dans un article il y a pas longtemps qu'on appelait, à cette époque, la Terre boule de neige. Vous pouvez me dire un peu pourquoi ce terme Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors, pour la glaciation euronienne, tout d'abord, comment on sait qu'il y a eu cette glaciation alors en fait, c'est certains géologues qui ont découvert des groupes géologiques. Donc des groupes géologiques, c'est un ensemble de strates qu'on appelle le groupe géologique, qu'on a appelé l'over-uronienne, d'où le nom glaciation uronienne. Ces groupes géologiques ont montré des strates glaciaires découpées de strates non glaciaires euh, sédimentaires, qui nous a permis de, de savoir la date entre 2,4 et 2,1 milliards d'années. Donc deux causes sont à l'origine de cette glaciation uronienne. La première, la volcanique. En effet, il y a une diminution du volcanisme, du volcanisme -moi, qui donc crée moins de CO2 et donc fait baisser le gaz à effet de serre. La deuxième, c'est la grande oxydation. Comme on peut le voir sur cette formule, le dioxygène, du dioxygène va, se, va aller dans l'atmosphère et donc va réagir avec le méthane déjà présent dans l'atmosphère faisant ainsi de l'eau, de l'H2O et du CO2. Donc certes, il y la création de gaz à effet de serre mais cependant, le, gaz à effet de serre, enfin, le CO2 est moins gaz à effet de serre que le méthane. Donc en fait, il y a diminution de, de l'effet de serre. Mais dites-moi, est-ce que pour expliquer tous ces phénomènes, il existe des preuves ou pas Alors en effet, sur la Terre, encore aujourd'hui, il y a des preuves géologiques qui nous poussent à croire euh, qu'il y a eu cette glaciation ou tous ces phénomènes euh, géologiques. Effectivement, encore aujourd'hui, il reste des, des preuves géologiques sur la Terre donc comme le chair de Gunfleet, ce sont des bifs, des, des, des ferrubanais, comme, comme on a vu en cours, euh, qui présentent du fer 3. Plus. Et donc, ce fer 3, plus, il faut du dioxygène avec le fer de plus pour faire une oxydation. Donc, ça prouve qu'il y a eu du, du dioxygène. On a un complexe niais de buzzville. Donc, on peut voir ici une intrusion stratifiée euh, qu'on a retrouvée en Afrique. Euh, et aussi, on a vu euh, certains cratères. Malheureusement, ce ne sont pas des preuves euh, très exploitables, étant donné qu'il y a eu une forte érosion et à ce de même là, il faut en parler, donc comme le dôme de Vodford ou le bassin de Sudbury qui, qui est au Canada. Donc en fait, on a vu une anomalie magnétique dans ce, dans ce domaine donc qui présente de nombreux filons de, de nickel, de cuivre ou de palladium. Donc là, on peut voir un gisement de nickel qui, qui, sont, expi, qui sont exploités aujourd'hui pour l'or minerai. Le professeur Raffet nous a dit précédemment qu'il y avait une présence de dioxygène dans l'atmosphère. Mais on ne sait pas d'où il sort. C'est pour cela que nous allons accueillir le professeur Tarot pour nous expliquer ça en détail. Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous expliquer pourquoi il y a du dioxygène dans l'atmosphère à cette époque, je vais vous parler un peu des êtres vivants. Comment est-ce qu'ils fonctionnent Eh bien, vous le savez tous, les êtres vivants établissent des structures carbonées. Donc ils ont besoin de carbone, à cette époque-là, il y a du CO2 dans les océans. Donc les êtres vivants, ils prennent le carbone du CO2, donc vous avez cette petite molécule de CO2, ils prennent le C, le carbone qui les intéresse, et puis ils laissent le dioxygène, qui est un déchet toxique pour eux, car ces organismes-là ne savent pas vivre avec du dioxygène dans leur milieu. Ils n'ont pas encore les enzymes, le métabolisme, etc. Tout toutes les molécules nécessaires pour vivre dans un milieu aérobie, en présence de dioxygène. Ainsi, le dioxygène, donc du CO2, est libéré dans les océans, mais ce dioxygène réagit tout de suite avec le fer marin, le Fe2+. Donc le Fe2+, s'oxyde pour former du Fe3+, d'où la petite formule du fer plus du dioxygène qui forme des oxydes de fer, du Fe3+, donc ça peut former des matites ou des magnétites. Mais dites-moi cher professeur, vous nous avez dit précédemment que le fer s'oxydait, mais est-ce que sa quantité est limitée ou pas Très bonne question Joshua, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Effectivement, à cette époque-là, il y a un épuisement du fer marin vers 2,4 milliards d'années. Il en reste bien sûr quelques traces dans les océans, cependant pas assez pour que l'oxydation du fer de plus continue. Euh, pour que le fer de plus continue à s'oxyder en fer 3, donc l'oxydation est presque nulle. Ainsi, il y a une libération du dioxygène donc dans les océans, donc l'océan s'oxyde et il va dans l'atmosphère aussi. Sauf que, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ces organismes n'ont pas le métabolisme nécessaire pour vivre dans un milieu aérobie en présence de dioxygène. C'est pour cela que l'on assiste à la première crise biologique. Mais dites-moi, mon cher professeur, cette crise biologique, est-ce qu'elle ne serait pas par hasard liée à la glaciation auronienne que nous expliquait le professeur Affé ou ça n'a rien à voir Alors, pas exactement. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs hypothèses et je souhaiterais vous parler d'une hypothèse, l'hypothèse une du nickel. À cette époque-là, on donne cette hypothèse la famine, une famine nutritionnelle, une famine en nickel. Pourquoi le nickel tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y a des organismes méthanogènes qui produisent du méthane. Nous savons actuellement, ces organismes méthanogènes actuels ont besoin du nickel comme cofacteur enzymatique. En somme, ils ont besoin de nickel pour pouvoir vivre. Or, nous avons vu précédemment que la Terre était très chaude, mais qu'il y avait une diminution de ce régime thermique, donc moins de magmatisme. Qui dit moins de magmatisme Qui dit moins de nickel dans les océans qui dit moins de nickel dans les océans dit moins d'organismes méthanogènes. Et tout cela donc, va s'enchaîner, va provoquer une petite réaction en chaîne. S'il y a moins d'organismes méthanogènes, il y a une, une production de méthane plus faible. Mon cher confrère, le professeur a vous a dit précédemment que le méthane était un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Donc ce méthane diminue, diminue, en plus de réagir avec l'eau, car il forme du CO2. Mais le CO2 est utilisé par les organismes qui font l'oxygénation. Ils prennent le carbone de ce CO2. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la quantité, donc la teneur en CO2 dans l'atmosphère, diminue, diminue, diminue, diminue. Et c'est ainsi que vers 2,4 milliards d'années, il y a une chute très importante des gaz à effet de serre qui fait que ça va déclencher cette glaciation uronienne en plus de cette crise biologique. Et en fait, ce qui est très important, c'est la fonte des glaces vers 2,1 milliards d'années, donc de cette glaciation uranienne, qui va provoquer un lessivage de la croûte continentale, qui va apporter des nutriments, donc des éléments nutritifs dans les océans, ce qui va permettre aux organismes qui font l'oxygénation de pouvoir se développer, de pouvoir vivre, etc. Donc, ainsi, vers 2,1 milliards d'années, on, on, on, on voit cette courbe voilà, qui augmente petit à petit de dioxygène, on atteint un seuil vers 2,1 milliards d'années de 4% d'oxygène dans l'atmosphère. A partir de ce seuil-là, la vie se développe petit à petit. Donc je vais vous parler un tout petit peu de la couche d'ozone, parce qu'en fait, c'est grâce à elle, si on est là aujourd'hui aussi, en partie, c'est que ce dioxygène qui est présent dans l'atmosphère, eh bien, il y a des rayons UV du Soleil qui vont arriver, qui vont casser cette molécule de dioxygène, ce qui va libérer donc, deux oxygènes. Et puis, ces deux oxygènes vont se coupler avec une autre molécule de dioxygène pour former du O3 de l'ozone. Ainsi, cette couche d'ozone va protéger la biosphère et va permettre et va voir l'apparition de la vie multicellulaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et nous avons des preuves de cela, notamment le groupe fossile de Franceville, au Gabon. Ce sont des fossiles d'anciens eucaryotes qui. Donc, c'est la preuve qu'il y avait à cette époque-là une vie multicellulaire euh, aérobie telle que nous la connaissons actuellement. Comment nous savons qu'elle date de 2,1 milliards d'années C'est très simple, nous avons fait de la radiochronologie dessus et on a pu dater ces roches-là à 2,1 milliards d'années. Donc c'est à partir de cette date-là, 2,1 milliards d'années, je répète toujours car c'est très important, qu'on voit naître l'apparition de la vie multicellulaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est qu'une vie anaérobie s'est adaptée aux déchets toxiques qu'elle rejetait pour voir naître la vie aérobie. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ici présents. Merci bien pour toutes ces explications, professeur Tarot. Que faut-il retenir de cette chronique Tout d'abord, une production massive de croûtes continentales ainsi qu'une diminution de la température globale. Avec le professeur Affé, nous avons vu l'épisode Terre boule de neige, ainsi que quelques impacts météoritiques. avec lesquels on a pu trouver quelques preuves fossiles. Suivi du professeur Tarot, qui nous a expliqué l'enrichissement de l'atmosphère en dioxygène, ainsi que l'apparition d'une vie aérobie. Merci à tous de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle chronique sur le méso protozoïque. Au revoir. Merci. Merci.